Bonjour les amis, vous avez vu ce bel arbre de Noël qui est a derrière moi Je suis toujours à Londres et bien entendu je vais vous parler un petit peu de Noël. Sans vouloir faire de moralisation, partager de messages qui, qui peuvent avoir une connotation chrétienne ou pas, je veux juste parler un petit peu de, de la beauté, de la fête de Noël, de, de ce que cela nous évoque. Ici je suis toujours à Londres et donc toutes les rues sont, euh, sont à l'heure de Noël, les rues sont illuminées la nuit, euh, les magasins sont euh, à l'heure de Noël et c'est tout simplement en effet splendide et ça fait rêver, hein, on va pas, on, on va pas euh, nier que ça ne fait pas rêver, c'est une période où les journées sont courtes et c'est très agréable de voir toutes ces lumières autour de nous et puis toutes ces décorations qui nous donnent chaud au cœur, j'ai même ici là vous regardez, c'est magnifique. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, tout simplement, c'est justement cette fête de lumière. Et euh, si pour beaucoup de chrétiens, Noël est la naissance, la fête de la naissance de Jésus-Christ, euh, il en est moins sûr que ce soit réellement la naissance du Christ, parce que la fête de Noël a été instaurée un 25 décembre par l'empereur Aurélien, et c'était la journée de la déesse de la lumière. J'ai oublié son nom, mais tout simplement pour invoquer et évoquer la lumière dans ces journées qui paraissent si sombres. Et euh, j'ai envie de vous dire, si c'est cela, eh bien j'ai envie de dire que Noël, ça, ça devrait peut-être un petit peu être tous les jours. Quelle est votre source de lumière Quelle est votre petite lumière qui vous donne le chaud au cœur chaque jour quand ce n'est pas Noël Parce que là c'est Noël, il y a le sapin qui nous le rappelle, il y a toutes les illuminations qui nous le rappellent, il y a les musiques joyeuses qui nous le rappellent. Qu'est-ce que vous faites quand il fait sombre dans votre vie et que ce n'est pas Noël pour vous donner chaud au cœur Quelle est votre lumière Qui est votre lumière Ou qu'est-ce votre lumière Ou que devez-vous faire pour avoir un petit peu de lumière dans votre vie Donc euh, voilà, c'est un message de Noël un petit peu universel que je suis en train de vous donner parce que la lumière, nous, nous la cherchons tous, que nous soyons chrétiens ou pas. Euh, qu'est-ce qui vous inspire Qu'est-ce qui vous tire vers le haut Allez chercher cette lumière. Quand nous sommes dans, dans une pièce obscure, on cherche toujours l'interrupteur pour allumer la lumière. Eh bien, quand vous êtes dans l'obscurité symbolique, morale, intellectuelle ou émotionnelle, qu'est-ce que vous faites pour allumer cet interrupteur qui fait que vous allez avoir la lumière et qui va vous encourager et vous donner envie d'aller vers l'avant Voilà. C'était juste ça que j'avais envie de partager avec vous. Cherchez la lumière chaque jour de votre vie en quelqu'un, en quelque chose, en une idée en un rêve, en une vision, dans un livre, n'importe quoi. Mais allez chercher la lumière qui va vous faire du bien. Je vous dis, passez de joyeuses fêtes si vous regardez cette vidéo autour des fêtes. Sinon, je vous souhaite une joyeuse journée. Et je vous dis à très très vite les amis. Ciao.